La nouvelle classe C, All Terrain 2022 et la réponse de Mercedes-Benz ou Audi A4, All le Rad, Volkswagen Passat, Alltrack et Volvo V60 cross Country. Révélé pour la première fois au salon de l'automobile de Munich en septembre, le break exécutif haut de gamme est destiné à combler le créneau de marché qui existe entre le break de classe C de 5e génération récemment introduit et le SUV G et LC qui sera bientôt renouvelé. Le nouveau modèle a été conçu sur le même principe que le plus grand classe E tout-terrain qui est en vente au Royaume-Uni depuis 2017. Il gagne 40 mm de hauteur de caisse supplémentaire par rapport au break de classe C standard et à 4 maillons améliorés suspension avant et à 5 bras arrière, avec des fusées de direction révisées visant à offrir une plus grande capacité sur le gravier, le sable et la boue. Des touches de style unique signalent ses prouesses tout-terrain supplémentaires. Notamment un nouveau pare-choc avant avec une calandre retravaillée et une plaque de protection centrale en plastique, un revêtement noir dans les passages de roues et un pare-choc arrière inférieur révisé avec une plaque de protection en faux aluminium. La sélection de jantes en alliage de 17 à 19 pouces bénéficie de conception sur mesure et les phares à lèvres standards bénéficient d'un éclairage tout terrain qui permet un éclairage extra large à des vitesses allant jusqu'à 50 km h les modifications de style ajoutent à peine 4 mm à la longueur et 21 mm à la largeur de la classe C et STAT, à 4755 mm et 1820 mm respectivement. Toutes les autres dimensions, y compris l'empattement de 2865 mm, restent inchangées. Il en va de même pour la capacité de charge, qui est fixée à 490 litres nominaux sous le store de chargement s'étendant à 1510 litres lorsque la banquette arrière rabattable en 40 sur 20 40 est rangée. En comparaison, les A4 Allrad, Passat All Track et V60 Cross Country offrent respectivement 495, 529 et 639 litres. Reflétant les attentes de vente modeste de Mercedes pour la classe C All -Le Terrain, seuls deux moteurs sont proposés sur les marchés européens à conduite à gauche, tous deux déjà disponibles dans la classe C Break. Le C200 testé ici utilise une essence 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres qui développe 201 chevaux et 221 LBP et est associé à un démarreur générateur intégré délivrant 20 chevaux et 147 LBP. 324 LBP avec les mêmes 20 chevaux et 147 LBP de potentiel de suralimentation électrifiée. Les deux groupes motopropulseurs sont couplés à une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple à 9 rapports de série et au système de transmission intégrale 4 matiques de Mercedes, qui fournit jusqu'à 45% d'entraînement aux roues avant et jusqu'à 55% à l'arrière. Il existe 5 modes de conduite, éco, comme fort, sport, off et off plus plus une fonction de roue libre qui permet de récupérer l'énergie du moteur éteint sur un accélérateur arrière. Mercedes revendique pour le C200Z le terrain un temps de 0 à 100 km par heure de 7,5 secondes en mode sport, le même que celui indiqué pour le C200S à propulsion arrière, et une vitesse de pointe de 230 km par heure. Il y a une accélération relativement urgente lorsque vous partez à sa recherche, en partie grâce à la boîte de vitesse à action rapide, qui se déclenche rapidement sous un pied droit lourd. Cependant, le petit moteur doit travailler dur pour surmonter le poids à vide de 1720 kg de la voiture. En conséquence, il y a beaucoup de bruit de moteur et un échappement plutôt bruyant sur une manette dégâts chargés lors des dépassements. Des qualités plus sereines peuvent être obtenues à des vitesses de croisière constantes, où le couple plus qu'adéquat et les rapports de boîte de vitesse élevées se combinent pour offrir une progression à bas régime considérablement plus calme et plus agréable. Le Grand Rapport contribue également à fournir à la voiture une économie de carburant compétitive en mode éco, enregistrant une moyenne de 74 km pour gallon sur le cycle de test combiné W et LTP. La classe C tout terrain affiche des qualités dynamiques similaires à celles des autres modèles de classe CMK5. La direction est merveilleusement précise, pointant avec précision et une excellente pondération tout en offrant une sensation et une rétroaction appropriées et le système à quatre roues motrices garantit que l'adhérence et la traction sur route restent toujours fortes. La décision de Mercedes de concevoir la nouvelle classe C sans suspension pneumatique comme celle offerte par son prédécesseur signifie que le tout-terrain s'appuie sur des sous traditionnels, à ressort en acier, comme tous ses rivaux. Malgré la hauteur de caisse supplémentaire, le débattement du ressort reste le même que celui de la classe C-Break mais la suspension présente un réglage unique visant à offrir un plus grand confort dans les conditions sur-route et hors-route. La plus grande garde au sol contribue à un mouvement plus vertical et latéral du corps, bien que cela ne soit perceptible que sur les routes ondulées et sinueuses, où vous obtenez un tangage supplémentaire et des angles de roulis plus importants qu'avec le break de classe C standard lorsque vous poussez en mode sport. La conduite, quant à elle, est bien maîtrisée. La suspension à ressort en acier. Avec des amortisseurs adaptatifs en option installés sur notre voiture d'essai, élimine rapidement les bosses à haute fréquence à basse vitesse et offre une excellente isolation des chocs sur le bitume cassé à haute vitesse en mode confort. Il est également assez compétent en tout terrain, la plus grande garde au sol et le système 4 matiques fonctionnant en combinaison avec les deux modes offre dédiés pour fournir une traction impressionnante vous permettent d'aborder en toute confiance un terrain qui ne serait pas pris en compte dans un C à propulsion arrière classe immobilier. Cela est devenu évident sur le parcours hors-route du vaste centre d'essai et de développement de Mercedes Saillement d'Ingène en Allemagne, où nous avons expérimenté la classe C tout terrain dans le genre de conditions dans lesquelles peu de propriétaires potentiels sont susceptibles de se retrouver. Les deux modes Ofra disposent de leur propre réglage individuel du contrôle de stabilité électronique, qui applique une force de freinage pour limiter les roues qui patinent. Off Rad a été conçu pour le gravier et le sable, tandis que Oprah Plus, qui active également la régulation de la vitesse en descente, est recommandé pour les terrains plus escarpés et boueux. La vitesse maximale dans ces deux modes, est limitée à 120 km par heure. L'intérieur, qui reflète celui des autres nouveaux modèles de classe C avec des instruments numériques et un écran tactile d'infodivertissement de style portrait, établit de nouvelles normes de confort de facilité d'utilisation et de qualité perçue dans la classe. Dans le cadre des modes Off-Rad, il existe de nouveaux écrans avec des informations telles que l'inclinaison, le déclin et l'angle de braquage. Les coordonnées géographiques et une boussole sont également affichées. L'habitabilité est bonne, sinon excellente, en partie grâce au tunnel de transmission qui compromet l'espace aux jambes de la place centrale arrière. La capacité de démarrage est également plutôt ordinaire à la traîne de celle de la principale concurrence le C200 au terrain est un sac plutôt mitigé son moteur à essence hybride doux est suffisamment puissant pour le propulser avec une bonne vitesse mais il manque le genre de raffinement dans la conduite quotidienne que vous pourriez attendre d'une voiture portant l'étoile à trois branches les qualités dynamiques en revanche sont assez attrayantes offrant toute la précision et le contrôle du break milieu de gamme plus traditionnel de Mercedes tout en offrant également un bon degré de capacité hors route. Ajoutez un superbe intérieur avec une connectivité numérique contemporaine et vous avez une alternative convaincante à la 4 RAD à Ultra v 60 Cross Country, bien qu'elle n'ait pas l'espace absolu de ses rivaux et, à 5 ans 3000 euros en Allemagne, est plus chère que la concurrence. Cependant, rien de tout cela n'aura d'importance pour les acheteurs britanniques. Malgré la production de la nouvelle classe C au terrain en conduite à droite pour d'autres marchés, Mercedes a décidé de ne pas l'offrir ici, suggérant que la classe C Estate est et le G et le offrent une gamme suffisante de modèles pour satisfaire les acheteurs. Je peux voir pourquoi LMB n'aurait pas conçu une version RHD pour de faibles ventes, malheureusement. Mais ce que je ne peux pas pardonner par une nuit froide du Yorkshire, c'est qu'ils n'offrent pas de volant chauffant au Royaume-Uni sur la plupart de leurs modèles qui sont des options aux États-Unis et en Europe. Ce n'est pas un problème de LHD, ce sont des chefs de produits Mercedes britanniques ignorant qui ne conduisent clairement, jamais plus au nord que Milton Keynes. Je vais donc m'en tenir à mes options Skoda, BMW, Porsche et des Volvo. Merci.